national ou de l'immigration, c'était déjà, me semble-t-il, votre plateforme en 2002. C'est exact, mais à l'époque, il n'y avait pas de maire qui se présentait. D'accord. C'est ce qui Et fait Et donc là, vous aviez fait 0,47 Si vous permettez de revenir sur la question qui était posée. N'est-ce pas, monsieur Non, mais que, que, je, que je ne fasse pas d'erreur à votre égard, je m'en voudrais. C'est une information d'une très grande importance. Ah bah, C'est important dans une Tout à campagne fait. électorale, non mais Je vais revenir sur le sujet. Le est résultat. Tout non, à fait. Ça, ça tout ça à fait. Mais ce qui, tout. Est plus, ce qui est plus important, c'est le débat qui est posé, si vous permettez. Ah bon, donc vous êtes là pour le débat. Vous n'êtes pas là pour le résultat. Oh, madame Ocran. Non, mais j'essaie de comprendre, M. Wuchten. Vous m'en vous vous vous voulez rappeler je... votre résultat en 2002. Moi, je vous ça pas veux légitime. que ce soit, Mme Ocran. Je vous en veux de pas me laisser parler. C'est un autre problème. Ah bon, allez-y, M. Wuchten. Vous voulez parler de quoi Eh vous remercie vous beaucoup. Vous voulez parler de qui dans le débat je voulais parler de ce qui était dans le débat, Mme O'Crunt. Dans, dans le débat tel que vous le concevez. Non, hein. le débat tel que vous le posez. Je ne sais pas pourquoi vous avez cette facilité, Mme O'Crunt. Ah, c'est très, très professionnel de votre part. absolument exquise et souriante. Eh bien, c'est votre appréciation. Vous avez posé la question de ce fameux ministère de l'intégration et de l'identité nationale, ou de l'immigration. Si vous prenez le Oui, pardon. Enfin, encore une fois, nous avons la comptabilité des temps de parole. Oui, donc, Bien sûr, vous pouvez répliquer, mais ça nous laissera un peu moins de temps bien, bien. pour la suite. J'ai confiance dans votre sens de l'équité, Mme Crente. De l'égalité. Hein en ce qui nous concerne, l'équité ce serait déjà un grand progrès. Euh, non, simplement par rapport à ce qu'il y a... Je trouve qu'il y, a... on y répondre. Oui, non, mais je, je pense que vous n'avez aucun, aucune difficulté de euh, dire que vous dirigez un parti euh, un parti euh, d'origine ça Je vous pose la question parce que quand on, on a posé à Monsieur Chivardi, qui est votre candidat, quelle était la nature, de la relation qu'il avait avec vous. Il dit, moi je suis pas du tout euh, trotskiste, je sais même pas ce que c'est trotskiste. Alors, est-ce que vous avez trouvé un gogo -go, euh, intégral, ou est-ce que euh, c'est une taupe Écoutez, ça c'est votre conception de la politique. Euh, non, mais je vous je je pose Chivardi. la question de manière euh, directe. Oh, on... en... De manière pas très élégante, en tout cas. Gérard mais, Chivardi c est, est, c est un direct. socialiste. Il a été membre du Parti Socialiste pendant 25.